Nous avons tous entendu parler de l'impression 3D. Vous avez peut-être également vu des termes comme fabrication additive, SLM, FDM, SLA, et j'en passe. L'impression 3D semble être partout, du chantier à la cuisine en passant par les Fab Labs. Vous aimeriez mieux connaître les différentes technologies de fabrication additive et comprendre leur fonctionnement. Vous souhaitez obtenir des bases solides concernant les problématiques et enjeux techniques de ces technologies pour aborder un projet professionnel ou étudiant. Ou peut-être êtes-vous curieux d'en apprendre plus sur le rôle de ces technologies présentées comme révolutionnaires dans le paysage industriel Pour tout cela, nous vous invitons à suivre notre MOOC Fabrication additive, l'impression 3D dans l'industrie. Dans ce cours, nous vous proposons une formation pédagogique et dynamique à travers des cours vidéo, des activités interactives, des rencontres avec des industriels et des exemples pratiques. Des experts académiques et industriels de la fabrication additive vous présenteront une classification des nombreuses technologies de fabrication additive, les opportunités et enjeux liés à chacune d'entre elles, ainsi que les problématiques industrielles posées par ces technologies disruptives. Pour suivre ce cours, retrouvez-nous vite sur la plateforme Coursera.